Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là pour ce C'est l'heure. Je m'appelle Nicolas Frankel. Euh, tout le monde s'en fout, donc je vais passer rapidement, en fait. Voilà. Euh, qui a déjà créé son API HTTP Ouais, c'est bien. Qui a déjà galéré pour créer son API HTTP Ouais, logique. Donc, généralement, Pardon, Oup, je vais trop vite. Généralement, vous êtes extrêmement focalisé sur la création, la conception de vos bonnes entités métiers. C'est déjà compliqué. Trouver les bonnes boundaries, trouver les bonnes entités. Et puis après, vous êtes focalisé sur la bonne sémantique reste. C'est quoi la différence entre un put et un poste Alors peut-être que là, on va utiliser patch, etc. Et généralement, votre problématique de « Ah, on va faire une version 2, on va évoluer », c'est tout à la fin, et comme vous n'avez pas le temps parce que c'est un projet et que vous êtes déjà à la bourre, et donc quand le métier vient vers vous et vous demande hey, « Eh, on va faire la V2 », c'est généralement le type de réaction que vous avez. Ça vous dit quelque chose Ah non, pas trop. Oh, c'est bien, c'est cool. Bon, bah, tant pis, hein, vous allez perdre une heure de votre temps. Euh, mais... L'objectif de ce talk, c'est justement d'éviter que vous ayez ce type de réaction. Donc déjà, première chose, voici la situation initiale. Vous avez, alors ici, je vais utiliser un vocabulaire un petit, part, un petit peu particulier, upstream, je vous expliquerai pourquoi après. Pour l'instant, on va juste parler de back-end service. Donc vous avez exposé plusieurs endpoints, et votre API REST va réagir à ces endpoints. Qui est dans cette situation aujourd'hui Ok. Je me souviendrai de ceux qui ont levé la main. Parce qu'il y a un piège dans cette question. Et ma solution, c'est de dire « Hey, utilisez une API Gateway et vous allez résoudre tous vos problèmes. » Et généralement, ceux qui n'ont pas levé la main ou ceux qui ont menti en levant la main viennent me voir en disant « Mais on a géré un truc, ça s'appelle un reverse proxy. » Donc, qui a menti Qui a levé la main à tort Merci, Silver, de ton honnêteté... Euh tu pourrais être luxembourgeois un jour. Je reconnais bien l'honnêteté euh, des gens du Nord. Euh, généralement, c'est faux. Vous utilisez déjà un reverse proxy, donc vous n'exposez jamais, jamais vos back-end services directement sur Internet. Vous voulez les protéger. Et donc, moi, je vous dis Hey, ça, c'est bien. Ça, euh, c'est pas bien. Donc, quelle est la différence entre un API gateway et un reverse proxy Est-ce que, est que déjà il y a une majorité de gens qui connaissent la différence. Qui connaît la différence Ok, c'est cool. C'est bien. Vous m'avez fait gagner 10 slides, je vais pouvoir faire les 10 slides. Ok. Donc déjà, je dois revenir un petit peu en arrière, parce que j'ai le bénéfice ou le désavantage d'être un petit peu âgé. J'ai commencé à utiliser Internet avant l'an 2000. Oui, Internet existait avant l'an 2000 pour les plus jeunes d'entre vous. Et en l'occurrence, à ce moment-là, Voici les technologies de malade qu'on utilisait. HTML, avec des images. Les gens qui avaient commencé quelques années avant n'avaient pas d'images. Pour eux, c'était déjà un progrès monstrueux. On avait de l'audio. Et il était très très classe, très geek, de mettre un fichier audio MIDI au démarrage de la page. Qui l'a fait Qui ne le regrette pas Oh Vous assumez, c'est bien on va dire que l'expérience utilisateur n'était pas forcément améliorée. Il hein n'y euh, avait pas de CSS à l'époque, donc pour voir des effets de boutons un petit peu en relief, on utilisait des tables HTML avec des couleurs. Enfin bon, c'était quand même... Par contre, il y avait un avantage, il n'y avait pas de JavaScript. Des, des, des développeurs JavaScript dans la salle ah, Bon, je, cette blague tombe à plat, forcément, il y en a trop. Mais bon, c'était censé être euh, amusant. Bon, bref. Et tout ça on avait besoin d'un serveur web pour servir ce contenu statique. Et en fait, à l'époque, je ne me posais pas beaucoup de questions existentielles, je mettais mes fichiers dans un répertoire, et magiquement, c'était servi par le serveur web. Je suppose qu'à l'époque, c'était le serveur HTTP d'Apache, mais je n'en suis pas sûr. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des petits manquements. La capacité du serveur web était de servir du code statique. Et le problème, en tout cas le problème que nous, en tant qu'informaticiens, on avait, c'est qu'on voulait afficher la date et l'heure sur la page. Là aussi, super, développe, enfin, super user experience, ça valait rien, mais on voulait le faire et on ne pouvait pas. Donc il y a des gens qui se sont dit, ah, ben, on, va, on, va, on va créer des scripts pour générer le HTML lui-même. les plus vieux d'entre vous, peut-être en on ont fait des scripts CGI en Perl, c'était super à la mode à l'époque, il y avait le module Apache qui allait bien. Et même à l'époque, on se rendait compte qu'il y avait quand même un truc qui ne marchait pas très très bien, c'est qu'en fait, dans ce cas-là, on devait apprendre deux langages, on devait apprendre Perl et on devait apprendre le HTML. Laissons de côté l'histoire de savoir si HTML est un langage ou pas. Ça marchait bien, mais c'était compliqué à maintenir. Et du coup, un jour, il y a quelqu'un qui s'est dit « Ah, mais on va juste écrire du HTML et puis on va juste insérer des petits tags qui vont être rendus dynamiquement par un module. » Et c'était le début de PHP. PHP, qui veut dire Qui sait ce que ça veut dire, PHP Donc, j'ai une réponse, Hypertext préprocesseur Une autre réponse alternative Personal Homepage. Qui est développeur PHP ici Vous faites des Personal Homepage. Forcément, au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que ce n'était pas très vendeur, du coup ils l'ont renommé. Mais initialement, ça voulait dire Personal Homepage. Et effectivement, le gars qui a créé ça, c'était pour faire sa Personal Homepage. À l'époque, de toute façon, tout le monde faisait des sites perso, il n'y a que les geeks qui faisaient des sites Internet. Mais ça a pris de l'essor, et il y a des sociétés qui ont commencé à se dire « Ah, ça a l'air pas mal, hein, ce truc-là qui commence à démarrer. On va faire notre site Internet. » Et le problème, c'est qu'à partir du moment où vous avez un canal officiel de communication d'une entreprise d'une taille respectable, vous ne pouvez pas l'arrêter du jour au lendemain. Donc on a commencé à avoir des problématiques de redondance. On ne veut pas que notre site web soit down, on veut toujours qu'il soit disponible. Et donc le pauvre web server qui servait au départ à servir du contenu statique, qui s'est vu obligé de rendre du contenu dynamique, alors en fait on lui a donné encore d'autres responsabilités qui n'avaient rien à voir avec le rendering. Donc en fait on avait deux rangées de web server, la première rangée qui servait à faire de la redondance et du load balancing, et la deuxième rangée qui servait à rendre le site. Alors on commence à voir que le web-server commence à faire plein de choses différentes. Et puis en allant encore plus loin, à partir du moment où le web a vraiment explosé, avant tous les nodes de votre serveur qui rendaient le contenu étaient le même, mais maintenant on va avoir différents sites qui sont hébergés sur l'infrastructure et qui passent par le même point d'entrée. Et donc on va avoir besoin de faire du routing. Et donc, L'évolution du web-server, c'est d'abord un truc tout simple. On sert du contenu statique, puis on sert du contenu dynamique, puis on commence à avoir du load balancing et puis du routing. Et aujourd'hui, si vous regardez ça, vous voyez bien la différence entre un web-server et un reverse proxy. Les deux derniers étages, celles qui ne conservent pas le rendering, c'est du reverse proxy. Et à partir du moment où vous commencez à avoir un unique point d'entrée de type reverse proxy dans votre système d'information, si vous êtes architecte, c'est assez facile de commencer à dire Ah, bah, on va rajouter d'autres choses. C'est comme quand, euh, quand vous étiez développeur Java, si vous l'étiez, et que vous faisiez des servlettes filter. Vous pouvez dupliquer une fonctionnalité dans chacun de vos servlets ou vous pouvez utiliser un filtre. Donc, on va rajouter des choses. On va rajouter de l'authentication, on va rajouter de l'autorisation, on va rajouter du caching, on va rajouter tout ce qu'on veut. Donc le, le pauvre web-server, bah, il y a des choses qu'il ne sait plus faire, ou en tout cas, il ne peut plus tout faire. Donc on a un reverse proxy qui, qui fait tout ça. Et aujourd'hui, on essaye de communiquer entre des systèmes d'information hétérogènes. Je vais vous dire un indice pour ceux qui sont un peu plus jeunes que moi. C'était déjà le cas il y a 20 ans. À l'époque, qu'est-ce qu'on faisait ben, On envoyait un fichier dans un répertoire FTP. Et puis derrière, de l'autre côté, il y avait un batch qui tournait à horaire régulier, par exemple toutes les heures. Puis quand il avait traité les lignes, il renommait le fichier. Qui l'a fait Qui le fait encore On ne change pas une recette qui gagne. C'est normal Sauf qu'aujourd'hui, on a quand même des besoins de communication, on va dire, j'aime pas ce terme temps réel, parce que même la lumière prend du temps à voyager, mais en fait, de beaucoup plus synchrone qu'attendre que le batch horaire, voire quotidien passe. Donc quand vous êtes dans la même stack technologique, ça peut faire du sens d'utiliser le mécanisme propriétaire de votre stack. Quand vous devez vous intégrer avec un autre système d'information qui, potentiellement, a rien à voir avec votre stack technologique, la seule brique commune aujourd'hui, c'est HTTP. Toutes les stacks technologiques savent faire de l'HTTP. Et donc, l'API gateway, c'est juste un reverse proxy spécialisé qui va rajouter des fonctionnalités liées aux API. Par exemple, un truc tout bête, votre reverse proxy, il sait faire du de la limite de connexion. Vous ne voulez pas qu'il y ait plus de X connexions par unité de temps, parce que vraisemblablement, votre infrastructure ne va pas tenir et que ça ressemble méchamment à une attaque d'IDOS. Ça, les reverse proxy, le font depuis des dizaines d'années, enfin, non, pas des dizaines d'années, mais au moins 15-20 ans. Mais aujourd'hui, avec l'API Gateway, vous avez des besoins, enfin, avec les API, vous avez des besoins qui sont complexe que ça vous voulez pas dire je veux une limite absolue vraisemblablement vous allez dire ben j'ai je mets à disposition une api et en fonction du profil de l'utilisateur et généralement son profil et en fonction de l'abonnement qu'il a souscrit je vais avoir une limite plus ou moins élevée est ce qu'on peut le faire avec un iWorks proxy vraisemblablement il y a une grande chance que si vous ayez les compétences en C ou en C++, vous puissiez créer un, mo un module sur Nginx et que vous puissiez coder ça. Par contre, le problème, c'est qu'il va falloir recompiler l'intégralité de Nginx, puisque vous voulez quand même un truc un peu statique, un peu robuste, et qu'au moment où vous allez le mettre en production, bah, vous allez devoir arrêter le service. Et ça, vous ne le voulez pas. Et ça, vous allez devoir le faire à chaque fois que le business va vous demander de changer quelque chose. Et si vous travaillez avec du business métier, vous savez que ça peut arriver très très souvent. Donc cette problématique de, de, de changement de logique à chaud, ce n'est pas une problématique qui était adressée par les reverse proxy, puisqu'à cette époque, on n'avait pas ce type de besoin. Les API Gateway peuvent vous aider à ce niveau-là. Quelques API Gateway. Euh, donc moi, je travaille sur le projet Apache API 6, qui est un projet Apache. Il y en a d'autres, je suppose que vous en utilisez déjà certains. Si vous utilisez des cloud providers, chaque cloud provider a son propre euh, gateway propriétaire. donc Je ne vais pas les lister parce que j'ai travaillé euh, il y a 20 ans sur Windows, on a déjà eu du mal à s'en débarrasser en bureautique, on ne va pas continuer. Euh, mais voilà, donc il y, y en a certains. Apache API 6, c'est un projet qui est relativement récent, qui a été donné à la fondation Apache il y a quelques années, et qui est aujourd'hui un projet top level. Je vais utiliser la démo, dans, pardon, dans la démo que je vais vous faire, je vais utiliser Apache API 6, mais rien ne vous empêche d'utiliser votre euh, gateway euh, favori. Je n'ai pas de problème avec ça. L'architecture est, euh, je dirais, assez classique. Alors, c'est pas ma zapette, je vais essayer un truc de malade. Non, ça, ah si, oui, oui, non, voilà. Donc, il y a Nginx, eh, ça va pas le faire. Il y a Nginx qui est à la base. Au-dessus, on a un moteur d'exécution Loa qui s'appelle OpenResty. Et puis derrière, on vous fournit des euh, plugins directement out of the box. S'il n'y a pas celui que vous voulez, vous devez toujours créer le vôtre. Donc, je vous rappelle, on n'avait pas de API Gateway. Première chose qu'on va faire, on va introduire un API Gateway. Donc, je vais commencer ma démo. Donc, le caméraman va me remercier parce que je vais moins bouger déjà. Ça va être mieux pour lui. J'ai créé une architecture sur Docker Compose. Donc, je vous la fais rapidement. Je vais utiliser Apache API 6. Apache API 6 sauvegarde sa configuration dans ETCD, qui est un, un storage key value euh, distribué. C'est celui-même qui est utilisé par Kubernetes. Ensuite, je vous montrerai le dashboard. Ensuite, je fais du monitoring. Donc, je veux exposer mes, euh, mes métriques. Donc, j'ai un Prometheus. Puis, j'ai un Grafana qui va me fournir un petit dashboard pour voir mes métriques. Et enfin, j'ai mes deux API. Donc, j'ai une vieille API et puis une nouvelle API. Donc, juste rapidement, je vous montre ma vieille API. Qui c'est qui fait. Ah J'avais pas de feedback, personne ne me dit rien. Voilà, donc API6, etcd, dashboard, Prometheus, Grafana, old API, new API. N'hésitez pas à me faire des retours, parce que sinon, euh, vous risquez de vous embêter un peu si je vous, si vous déclare des trucs sur une slide que vous ne voyez pas. Donc, ma vieille API, c'est une application Spring, écrite en Java, sur laquelle je fais Hello World. Ouh Classe Et bien sûr, je l'ai remplacée, par une application Spring Boot écrite en Kotlin et dans laquelle il y a une seule annotation. C'est nettement mieux, non Donc, l'objectif, si je vais faire le up de ça, Docker Compose, hop, alors je vais faire le down juste pour être sûr que j'ai rien qui reste, hop, c'est assez gros ou pas ouais, N'hésitez pas à me le dire aussi, hein, parce que... OK et donc maintenant, je vais curler un petit peu tout ça. Donc, je curl la old API et je fais hello euh, pag. Wow. Et là, on voit que je suis un développeur quand même assez impressionnant. Ça marche aussi avec hello. Et si j'utilise la nouvelle API, vous allez voir que le résultat est dix fois mieux. Voilà, voilà. Donc, c'est ça je veux passer de, la, de, de, de cette vieille API à une nouvelle API. Donc la première chose que je vous ai dite, la première chose, c'est de mettre en place un API Gateway. Là, l'API Gateway est déjà en place. Donc, je peux l'utiliser, et je vais faire un curl localhost host. 80, 80, alors je ne dois pas me tromper, 90, 80, hello. Voilà, et là, ce qu'il me dit, il me dit, je n'ai pas trouvé la route. Forcément, je n'ai rien configuré. Et à partir de là, l'API Gateway est vierge. Donc il me dit, je ne sais pas ce que tu veux. Donc il faut que déjà, la première chose que je lui dise, c'est que cette, ce passe là tu dois le diriger vers cet upstream. Donc j'ai déjà tout créé, parce que je suis assez feignant et j'ai pas envie de faire trop d'erreurs dans ma démo. Et voilà à quoi ça ressemble. Alors déjà, Vu que j'utilise Docker Compose, j'ai un network particulier. Donc, comme je ne veux, veux pas forcément que vous utilisiez autre chose que Docker ou quoi que ce soit, j'utilise une image Docker pour faire du curl. Je suis obligé de dire que je tourne sur le network qui est le network par défaut qui a été créé, qui normalement est le nom du folder underscore default. En fait, ce qui vous intéresse, c'est ça, c'est le curl. Je vais utiliser en fait... API 6 lui-même est configuré via des API HTTP. Donc là, je vais utiliser la route qui s'appelle Roots. Je vais créer celle qui a l'ID number one. Et comme c'est une opération critique, je dois lui passer une clé d'authentification, une clé d'admin. Il est bien évident que, comme c'est une démo, j'ai pris la clé par défaut et qu'en production, vous devriez le changer. Le payload est le suivant. Vous pouvez lui donner un nom, c'est mieux. Vous lui donnez les méthodes qui doivent matcher, vous lui donnez les URI qui doivent matcher, et vous lui donnez l'upstream. Et l'upstream, c'est une abstraction qui peut avoir plusieurs nodes. Ici, c'est une démo, donc je le fais, j'ai qu'un seul node. Donc le type d'algorithme qui dispatche entre les nodes est inutile, mais ici, je mets Ron robin parce que c'est le truc le plus simple et avec un poids de 1, mais si j'avais plusieurs choses, je pourrais faire la chose suivante, et puis dire, bah « Lui, il a un poids de 1, et puis il a un poids de 1, et donc ils font du ping-pong entre les deux. » Mais là, ce n'est pas intéressant, donc je ne le fais pas. Et puis, je vais dire que je veux qu'il soit monitoré par Prometheus, du coup, je vais lui ajouter un plugin. Et quand j'exécute cette commande, et que je retourne ici dans mon curl, la route a été créée, il a vu que ça commençait par Hello, et il a redirigé hein, la requête vers l'upstream qui existe. Bon, ça a l'air pas mal. Mais forcément, on est revenu à la situation précédente, on est revenu à la situation numéro un. du coup, ça marche de nouveau. Ce qui ne nous arrange pas vraiment. Donc la deuxième chose à faire, c'est d'introduire une ressource qui est versionnée. Notre gros problème, c'est qu'aujourd'hui, on a... Une seule route. Et si on veut faire évoluer ces routes, on va avoir plusieurs routes en parallèle. La première v1, la deuxième v2, etc. Pour l'instant, on n'a rien du tout. Donc la première chose à faire, c'est de créer cette route versionnée. Alors, c'est aussi possible via un call d'API. Par contre, ce que je vais faire ici, je vais être un peu plus fin. API 6, en fait, hein, on peut, on, ces abstractions de upstream et les abstractions de plugin, en fait, on peut les créer en tant que tels. Et c'est ce que je vais faire ici. C'est-à-dire que la première chose que je vais faire, je vais créer un upstream que je vais pouvoir réutiliser dans toutes mes routes, dans les routes nécessaires. Et donc, je fais exactement la même chose que j'ai fait tout à l'heure, mais je crée juste la route, euh, pardon, l'upstream. Donc ça, c'est fait. Ensuite, je crée le plugin Configuration. Je le run. Et enfin, je vais réutiliser ce que j'ai créé en utilisant les id que j'ai créé, donc l'upstream id de 1 et le plugin config id de 1. Et je vais créer ma route. La chose que je dois faire, c'est si je prends le v1 slash hello et que je le forward à l'upstream, ben, je vais avoir un v1 slash hello et l'upstream ne reconnaît pas, il reconnaît que slash hello. Donc la chose que je dois faire avant, c'est réécrire la requête pour que ce qui arrive à l'upstream, ça soit uniquement ce qu'il y a après V1. Donc pour ça, il y a un autre plugin qui s'appelle Proxy Rewrite, qui nous sert à ça. Donc ici, je le run, et maintenant, si je curl, ça marche aussi. Donc là, maintenant, j'ai deux routes en parallèle. J'ai une route normale et une route préfixée. Ici, j'utilise le versionning par pass, par préfixe de pass. Il y a plusieurs manières de gérer le versionning dans une API HTTP. Le pass, le query parameter ou le header. Mais ici, API, API 6 peut tout faire. Ici, le pass, c'est le plus simple. Donc, problème suivant. Si j'ai deux passes en parallèle et qu'il y en a un qui commence par V1, la plupart des développeurs vont utiliser le pass qui comporte le moins de caractères parce qu'il faut me faire moins de caractères à taper, du coup c'est plus simple. Je vois des têtes qui hochent, donc je suppose que tout le monde est aussi feignant que moi ici. Donc, une des choses à faire, c'est dire les gars, là il ne faut plus utiliser ce, cette, cette route. Le problème c'est qu'aujourd'hui, quand j'ai créé mon API, j'étais tellement heureux de créer mon API que je l'ai mise à disposition, je ne sais pas qui sont mes clients. Donc je ne peux pas leur dire, hey, arrêtez d'utiliser cette route, utilisez l'autre. Donc je vais devoir utiliser le fallback HTTP pour envoyer un code statut qui va bien et pour dire, il ne faut pas utiliser la route qui est non versionnée, il faut utiliser la route versionnée. Donc si on utilise la route non versionnée, ça va me retourner un code d'erreur 300 avec la nouvelle location. Et si j'utilise la route versionnée, tout va bien. Donc, faisons-le. Donc là, je vais changer la plugin configuration pour, sur la route numéro 1, ajouter le plugin redirect. Donc, si cette route est utilisée, ça va retourner un code d'erreur 301. Et en location, je vais retourner la location qui a été utilisée, préfixée de V1. Maintenant, si j'utilise... La route. Comme ça, il me dit « Non, tu ne passeras pas. » Alors, ici, il y a deux solutions. Soit vos clients monitorent leur call, et j'espère que c'est le cas. Et dans ce cas-là, normalement, au bout d'un certain temps, ils doivent voir qu'il y a un code d'erreur 301 qui remonte avec la nouvelle location. Dans ce cas-là, ils peuvent changer leur code, redéployer la nouvelle version, utiliser la nouvelle location. La deuxième solution, c'est qu'ils font un auto-follow. C'est-à-dire, c'est automatique, ça marche directement. Donc vous allez avoir deux requêtes, mais vous allez passer qu'une commande. C'est aussi bien, rien ne casse. Par contre, il y a un risque que le client ne sache pas qu'il fait deux fois la requête. Donc encore une fois, normalement, au bout d'un moment, il doit se rendre compte qu'il va faire deux requêtes pour le prix d'une et il va changer son code. Ok, c'est pas mal. Et on peut aller plus loin. Donc mon problème, un de mes problèmes que j'ai eu jusqu'à maintenant, c'est que je ne connaissais pas mes utilisateurs. Je ne connaissais pas mes utilisateurs parce que je voulais que mon API soit utilisé par tout le monde, du coup, je ne voulais pas les faire s'enregistrer, mes utilisateurs. Qui ici aime s'enregistrer Qui aime recevoir des emails marketing de la part de gens dont vous n'avez jamais entendu parler ouais. Par contre, qui aime recevoir des petits cadeaux, du swag et voilà. Donc, je vais utiliser la même tactique. Ce que je vais dire, c'est je vais vous limiter sur votre appel d'API, mais si vous voulez bénéficier d'une limite plus haute, et ici, de pas de limite du tout, je vous demande de vous enregistrer. Donc, vous avez remarqué que jusqu'à maintenant, j'ai utilisé des plugins qui étaient directement fournis par Apache API 6. Pour faire ce type de logique métier, j'ai rien. Donc, j'ai créé mon propre plugin Lua. Donc, s'il y a des développeurs l'UA dans la salle, qu'ils ne disent rien, s'il vous plaît, parce que mon code est bien pourri. Mais, en gros, j'ai fait un copier-coller d'un code qui existait déjà et j'ai rajouté ma logique à moi. Et ma logique à moi dit, si tu es authentifié, tu n'as pas de limites. sinon tu appliques le plugin normal. Donc, ça donne la configuration suivante, qui ressemble énormément à la configuration du plugin d'origine. Le nombre de fois où j'ai le droit d'appeler l'API, pendant cette time window, comment je vais être authentifié, le code que je vais recevoir si je ne suis pas authentifié, et le message si je ne suis pas authentifié. Et là, je peux faire ce que je veux. Please register, bla bla bla. L'URL, elle marche pas, hein. bien sûr, c'est juste un exemple. Et je mets à disposition un système pour que les gens s'enregistrent. Donc déjà, je vais voir si ça marche. Ça m'arrangerait bien, d'ailleurs. Euh Hop, tac, hop, V1. Voilà. Maintenant, je suis rate Limited. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est trouver un moyen de s'authentifier. Alors, pour s'authentifier, je vais utiliser le plugin le plus simple qui existe dans Apache API 6, qui permet de créer un consumer. Donc, un consumer, c'est la notion d'identité ou de comment vous l'appelez dans votre système d'authentification. Donc, c'est encore une nouvelle route qui s'appelle Consumers. Et derrière, je vais en créer un nouveau. Et son nom, ça va être John Doe parce que je n'ai pas beaucoup d'imagination. Et en fait, il va utiliser le plugin qui s'appelle Keyhote. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va chercher un header qui va s'appeler API Key. Et si dans le header API Key, il y a la valeur My Key, il va me considérer comme étant John Doe. Donc, je vais être authentifié. Et suivant la logique de mon plugin, je vais pouvoir bypasser le rate limiting. Donc, il faut que je le run d'abord. OK. Alors, ce qu'on peut faire maintenant, c'est que tout ça, je l'ai fait à la main. Mais en fait, on peut aussi utiliser le dashboard. Ne pas se tromper sur le numéro de port. Voilà. Donc, le login... Il est secret, hein, bien sûr, le password également. changez le en prod, petit message à l'attention des équipes. Voilà, donc ici, je peux voir les deux routes que j'ai déjà créées. Je peux les configurer, je peux directement modifier le JSON. Direct, euh, directly euh, routes. Voilà, hop. Donc, toute la configuration, je peux la modifier via le dashboard. Je vois l'upstream que j'ai créé tout à l'heure, et je vois le consumer que je viens de créer à l'instant avec John Doe. Donc maintenant, je vais faire une requête en passant le header dont je vous ai parlé, et je vais vérifier si ça fonctionne. Donc déjà, je vais le refaire ici, voilà. voilà hop, Je ne vais pas mettre L, et je vais mettre V1. Donc là, je suis bien bloqué. Et maintenant, je vais passer le header. Donc c'est API Key, et c'est my Voilà. Donc là, j'ai été authentifié comme étant John Doe, et donc, je suis authentifié, et je ne suis pas bloqué. Ça a l'air pas mal. Donc, normalement, à partir de ce moment-là, vous devriez connaître la majorité de vos utilisateurs, en tout cas, vos utilisateurs qui utilisent réellement votre service. Donc, c'est le bon moment pour commencer à déployer notre V2. Et là, j'ai une question rituelle. Qui fait des tests unitaires qui fait des tests d'intégration Qui teste en production Ah, il y a un piège, hein? tout le monde teste en production. À un moment, vous devez y aller, quoi. Hein? Ce n'est pas parce que vous testez en production que vous devez casser votre service. Donc, la plupart du temps, on va vous dire, faites un Canary Release. C'est ma prochaine slide. Mais avant de faire du Canary Release, ce que je vous conseille, c'est de prendre le, work, le, le, le workload de production l'envoyer sur votre V2 et de regarder juste ce qui se passe. De regarder le code retour HTTP et après vous vous en foutez de la réponse. Mais de regarder si vous n'allez pas trouver des null pointers ou des trucs comme ça. Parce que vous avez beau faire des tests unitaires, beau faire des tests d'intégration, rien ne remplace le vrai flux de production. Donc de dupliquer votre flux, ça va vous permettre de peut-être découvrir des bugs que vous avez laissés passer ou que vos tests n'ont pas trouvé. Donc on a un plugin pour ça. Et le plugin s'appelle Mirror Traffic. Proxy Mirror. Donc je vais envoyer le load sur cette nouvelle URL. Je vais faire quelques requêtes. Ah, ça ne marche pas. Hop. Et Je vois David dans la salle, du coup, je salue mon ami David. Voilà, Hop, plusieurs fois. OK. Et maintenant, j'ai utilisé Prometheus depuis le début. Du coup, je vais continuer à l'utiliser. Et, donc, s'il se passe, API6 vient avec un dashboard que j'ai réutilisé parce que je suis un gros flégnant, et j'ai rajouté deux petits widgets. Est-ce que c'est visible J'espère que oui. J'ai rajouté le petit widget old API. Ça me donne les codes statut HTTP en fonction des URL. Et ici, le new API, ce qui me donne exactement la même chose. Et normalement, si j'ai bien géré ma chose, les courbes devraient suivre la même pente. Je devrais avoir les mêmes choses. Alors, j'arrête tout de suite le suspense. Ce n'est pas le cas. Et la raison, c'est qu'en fait, aujourd'hui, nous avons... On ne va pas dire un bug, mais une, un axe d'amélioration. Et la raison, c'est que quand vous faites un plugin, donc là je peux vous montrer un petit peu le plugin que j'ai fait auparavant, API6 va appliquer en fait les plugins dans un ordre déterminé. C'est la notion de priorité. Et le problème de cette priorité, c'est qu'elle est en dur dans le plugin aujourd'hui. Donc ça veut dire que, en fonction de l'ordre dans lequel passent les plugins, donc ce n'est pas le plugin dans lequel vous les avez déclarés, c'est le plugin <coughs> qu'ils ont. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est que d'abord, on va avoir le plugin ProxyMyROR qui va passer, et ensuite, on va avoir le plugin ProxyRewrite. Ce qui fait que le flux est déjà dupliqué, et la V2 va recevoir la requête préfixée avec le V1. Il faudrait d'abord enlever le préfixe et après dupliquer le flux. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, je suis très content de vous annoncer que la pull request est en cours, que je suis en train de négocier euh, ardemment avec le développeur pour euh, faire des petites améliorations. Donc, c'est bientôt prêt, mais pour l'instant, ça ne marche pas. Mais ça le sera bientôt. Donc, je ne vous cache rien. Donc, ça, c'est la bonne manière de faire. Après, bien sûr vous faites le canary release. Donc, le canary release, c'est la même chose. Hop, on va faire, donc, en API 6, ça s'appelle traffic split. Et pardon, hop là. Donc, il y a différentes manières de faire du traffic split. Euh, vous pouvez dire... Oui Ah, merci. Merci, David. Tu es mon sauveur. Donc il y a différentes manières de faire du traffic split. Euh, une des manières de faire, c'est de dire euh, « ben, je vais envoyer vers l'upstream V2 uniquement ceux qui comportent le header Toto. Ou alors, je vais envoyer vers la V2 uniquement les, les, euh, les requêtes qui viennent de tel sous réseau IP. Ou en fonction de la géoloc. ou là, ou 5%. Ici, pour des raisons de démo, le traffic split, c'est que j'envoie une requête sur deux de manière aléatoire sur la V1 et l'autre sur la V2. Donc, je le run, hein, parce que je ne sais pas si je l'ai fait et j'ai je n'ai pas envie de me planter. Hop Et... Voilà Et donc, j'en ai une sur deux qui passe sur le V1 et une sur deux qui passe sur le V2. Normalement, Ici, ça devrait mieux se passer au niveau du dashboard. Je devrais enfin avoir pas que des 404. Voilà, ici. Alors, ceux qui sont prêts peuvent voir que ici, j'ai commencé à avoir des résultats réels. Et puis maintenant, ben, c'est la fête. Je peux créer enfin ma V2. Ouais, j'ai perdu ma souris. Il est où mon curseur Il est là. Hop je peux créer ma route V2. Et maintenant, je peux appeler ma route V2, qui ressemble fortement à ma route V1. Mais comme je vous l'ai dit, maintenant c'est en Kotlin, c'est mieux. Voilà. Par contre, maintenant, j'ai un autre problème. C'est que j'ai la V1 et la V2. Et tous les product managers parmi, nous, parmi vous sachent que avoir tout ça, ça coûte de l'argent. Donc, je vais avoir un V1, un V2, un V3. Donc, le but, c'est d'avoir le moins de versions en parallèle possible, à moins que vos clients payent. Mais maintenant, vous les connaissez, du coup, c'est possible. À un moment, il va quand même falloir les retirer. Donc, pour ça, il n'y a pas de norme HTTP. Par contre, il y a un, un, un draft, un brouillon, ça, ça fait celle de dire brouillon, on va dire draft, euh, de la Internet Engineering Task Force, qui vous propose la solution suivante. Vous allez pouvoir mettre un header qui va vous dire... Soit quand la route va être dépréciée, soit si elle est déjà dépréciée. Pour les besoins de la démo, j'utilise un booléen parce que je suis feignant. Vous pouvez mettre une date. Et puis, vous allez, devoir, vous allez pouvoir donner le, le, le, le lien. C'est comme le 301, vous allez dire, hey, il faut plutôt utiliser cette route. C'est de la même manière, quand vous mettez des, euh, des annotations de dépréciation dans vos API, vous allez dire, il faut plutôt utiliser la nouvelle API. Et puis, il y a un troisième header. Où vous allez pouvoir dire à cette date le service est complètement supprimé. Donc vous avez deux étapes. Vous allez dire à partir de cette date le service va être déprécié et à partir de cette date le service va être n'existe plus. Donc vous, vous dites à vos clients exactement ce qui va se passer. Il y a toujours un risque que ça ne fonctionne pas parce que encore une fois, je ne sais pas, vous savez pas si les clients monitorent leur endpoint, mais c'est une bonne pratique. Donc là, je vais réécrire la réponse. C'est un des trucs les plus simples possibles. Je vais rajouter des headers. Je vais rajouter un des headers, du trou true. Et là, je vais utiliser des variables Nginx pour éviter de réécrire l'intégralité des, des différentes possibilités. Et maintenant, quand j'appelle la V1... Voilà. Pardon. J'ai mon link, donc la nouvelle URL à utiliser, et j'ai le header de duplication qui m'indique qu'il faut arrêter de l'utiliser. Finalement, la dernière étape, c'est la plus sympa. Normalement, à ce moment-là, si vous avez suivi les étapes que je vous ai proposées, la prochaine fois que vous devez faire la V3, ça devrait mieux se passer. Vous allez connaître vos utilisateurs, vous allez être rodé, et potentiellement, il ne devrait plus y avoir de problème. Je vous remercie de votre attention. Vous pouvez lire mon blog, vous pouvez suivre sur Twitter. Si ça vous intéresse de refaire la démo que j'ai montrée, tout est sur GitHub. Et puis si, euh, happy, happy, ici, API api ici, vous a intéressé, n'hésitez pas à venir faire coucou, mettez une étoile, posez des questions, rejoignez notre Slack, bref. Venez rejoindre notre communauté. Est-ce que vous avez des questions Nous avons cinq minutes de questions. J'ai toujours peur quand il n'y a pas de questions. Soit c'est le meilleur talk de ma vie et a... c'était très clair, soit c'était le pire et vous ne voulez pas me mettre la honte. Du coup, quelqu'un a pas une question J'ai pas un ami dans la salle Ah, voilà, il y a un monsieur qui... Merci. Si j'avais une tablette de chocolat, j'en amène régulièrement, mais là, je l'ai oublié. Mais L'année prochaine, j'en reviendrai. Euh, J'ai plus une question sur les, la fonctionnalité de API 6 Oui. Est-ce que vous avez une fonctionnalité de, de mock? Alors, je m'explique. Si, par exemple, on, on définit un nouveau contrat, on n'a pas encore implémenté la solution, finalement, l'implémentation du service. Je sais qu'il y a d'autres providers, euh, tels que Gravity, qui le fait, par exemple. Donc, je me demandais si vous aviez cette fonctionnalité. Non. Aujourd'hui, on ne fournit pas ça. Après, euh, si tu as eu ce problème, tu sais que c'est assez facile à résoudre, hein, mais on ne l'a pas out of the box. Par contre, c'est une bonne idée de feature. Et du coup. Euh... Mais non, on l'a pas aujourd'hui. J'ai des questions dans le fond de la salle. Ouais, merci, Pag. Que Bonjour. Euh, question rapide. En fait, j'en ai même deux. La première, c'est que là, vous, donnez, vous faites une redirection entre la V1 et la V2. Oui. Mais si en fait, la version 2 n'est pas backward -back Compatible, ça ne marchera pas Ah bah non Mais ce n'est pas ce que j'ai promis. Il y a pour pour l'instant, je ne peux pas promettre qu'une rupture de contrat va bien se passer. C'est comme dans la vraie vie. Mais alors pourquoi faire une version 2 du coup Parce qu'elle est mieux. Elle est en fait en Kotlin. En l'occurrence, il y a plein de fois où en fait le contrat n'est pas rompu et tu veux quand même changer de version. Donc là, ce que vous appelez une version 2, c'est en fait... Une nouvelle implémentation sur un même contrat Tout à fait. Ok. Deuxième question. Si on fait du, du versioning via content tag ou bien euh, query param, est-ce que ouais. ça fonctionne aussi Ça fait exactement la même chose, c'est ce que j'ai dit. Je trouve que pour la démo, c'est le plus simple à gérer ça m'évite de taper euh, tru, pl, plein de choses. Mais on peut faire exactement la même chose en query param ou en header. Ok. Merci. La redirection se fait de la même manière, en fait. On dit sur quels paramètres on redirige. Ok. Oui, une question devant. Vous avez quatre courants. Je suis désolé de te faire courir, hein, tranquille. Ah ouais, là, il euh, y a une question tout derrière. Là. Vous avez parlé d'upstream. De, de, mm -hmm. euh, comment est-ce qu'on peut gérer, alors, du coup, avec AP6, le, la partie authentification, en supposant qu'on veut que AP6 délai, euh, gère l'authentification mm -hmm. et que l'upstream, lui, par contre, a sa propre gestion d'authentification Alors, en fait, c'est une bonne question. À un moment, il faut se poser la question de savoir où gérer, quelle fonctionnalité. Donc, chaque upstream peut gérer son authentification, son autorisation, ou on peut gérer l'authentification au niveau de l'API la, Gateway et gérer l'autorisation au niveau de l'upstream. Généralement, c'est ce qui se fait. Et Je pense que tu le fais déjà aujourd'hui dans ton reverse proxy. Souvent, ce qu'on va se passer, c'est ton reverse proxy va être chargé de t'authentifier, et après, tu vas, te donner, tu vas avoir un token d'authentification, je ne sais pas quoi, et armé de ce token-là, avec la requête, ton upstream va dire « Ah, tu es telle personne, donc tu as accès à telle, à telle, à telle ressource. » L'autorisation peut se faire à différents niveaux, ça dépend comment tu veux le gérer. Si tu n'as si que, que des URL bien différentes, tu peux le gérer au niveau de ton API Gateway, pas forcément. Mais l'authentification, généralement, se fait au niveau, au, au point d'entrée. Et aujourd'hui, on, euh, on a des plugins d'authentification sur GWT, sur Keycloak sur euh, Azure, je crois. On a, on a quelques Identity Provider. En tout cas, on a l'Identity Provider OpenID. Donc, si ton euh, Identity Provider répond au standard OpenID, euh, tu, tu, tu peux le configurer de cette manière-là. Merci. Merci. ou je sens la question compliquée euh, oui, une, une question toute simple euh, euh, c'est assez pénible d'avoir à saisir euh, toutes les url qui sont autorisées. il pourrait pas est-ce que ne pourrait pas les découvrir lui-même par exemple si on avait un spring boot qui exposait un open api et, du coup il pourrait récupérer les définitions de, euh, de, des, des url que notre spring boot expose et ainsi la configuration se ferait tout seul euh, au fur et à mesure des versions qu'on livrerait de notre euh, Alors, on peut lui là. fournir un swagger. On, est pas, on, on passe pardon, par un open API. Il faut que j'utilise les bons termes. Oui, ah, une question. Je rebondis sur sa question. Du coup, on peut aussi rajouter des contrôles que font certains reverse proxy comme du WAF. C'est-à-dire, on a un contrat swagger et du coup, tout ce qui ne respecte pas le contrat est rejeté. Oui, oui bien sûr, tout à fait. Oui, oui. Ben c'est vraiment l'intérêt de l'API Gateway. Est que il est, alors déjà, ce que vous avez pu voir, c'est que il, il est, je l'ai toujours rechargé à chaud. Je n'ai jamais arrêté le service et puis je l'ai redémarré. Toute la configuration, elle est, elle est dynamique. Et, et c'est que justement, il comprend tous ces concepts d'API par rapport à un reverse proxy. Qui peut potentiellement le comprendre, mais il faut lui coder tout ça. Ah, il y a encore une dernière question tout derrière, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Il a fait exprès, je ah. Merci de faire faire les pas à Pag. Les pas, ça va. Oui. Bah, en, en fait, c'était juste pour le manier en forme. Merci. Merci beaucoup.